Let's go, mm -hmm. Nyono et JMK bonjour Alors vous êtes les FIR Fierté Insoumission Réflexion Déjà ça en dit beaucoup sur le groupe Comment vous avez envie de faire de la musique ensemble On s'est connu par des potes lors de parties de foot T'imprimez tous avec nos membres, On était une équipe de ouf. Nyolo rappelle déjà à l'époque Moi j'écrivais mes premiers textes On appelait La pénesse et la force les Regarde les réflexes Avec la rage douce titre à la rage Gravé sur cassette. Dynamique et sa cogit depuis mamé demi je J'aime casse tu fais que placéf Je porte filard des pieds à la tête Boot bot pététif J'avoue à l'époque j'avais 17 filles Donc euh, c'était il y a presque une quinzaine d'années maintenant Vous aviez déjà euh, l'idée ou l'envie d'essayer de, d'en vivre de cette musique ou, euh c'était vraiment juste pour se faire plaisir Au début le rap c'était le seul moyen qu'on avait pour s'exprimer Extirper toute cette haine des affrontes qu'on avait dû Affronter avec nos familles, tes précarité Et racisme, piste des migrés, dénigrés suis pas le seul dans ma, ma ville Je vois la justice de petit peu Des perspectives j'en ai peu Ça dit que sur l'oxygène reste un rêve inaccessible Mais j'aime débrider des rythmes Débiter des lignes Délirer terrible avec des bites et des rimes Et donc l'évolution tout ça Vous avez commencé à, à faire après à avoir fait cette mixtape Des concerts dans les bars vous avez commencé à jouer de devant un public. Les votes, ça se vit, ça se transmet, ça se transpire par tous les ports. Au coin de ta ville, raisonner toute l'énergie. Quand t'es des votes, fais pas de manière et donne le change. Les bras en l'air, les têtes qui dansent, les serres et voir les sons rassemblent. Et nous sur scène, on est en transe. On oh. le feu, on est fort, lève tes bras, fais un effort. Ça boule partout dans le décor, mais surtout ne no sortez pas dehors. Une est dans le fort et la forme. On porte pas l'uniforme. Si tu veux ton rapper fort, reste en même dans tes personnes. Alors pourquoi euh, fierté, insoumission, <coughs> à réflexion Très militantisme, <coughs> fier de quoi Insoumis Insoumis à quoi Et alors réflexion Besoin de rester fier à l'a qui compris, vu vécu complexe, n'est insoumis. Je n'ai qu'un seul maître, c'est de garder réfléchi. mes paroles actes les textes. que ce soit dans l'art ou le reste, équilibrer la recette. On est fier de nos origines, nos origines de nos démarches. Insoumis face au régime, qui veut nous soumettre comme une sous-marque Réfléchis car il faut être malin quand les sous-manquent. On reste fiers dans la lutte, c'est fou, comment les fomentent Eh bien, merci F-I-R, fierté, insoumission, réflexion, Niolo, JMK. A très bientôt. On espère, et à très bientôt, tu nous, tu nous réinvites. Voilà.